Écoutez-moi les orstoniens, j'espère que vous avez bien suivi vidéo. Vous allez voir en exclusivité un nouveau deck de la nouvelle extension, la nouvelle classe, le chevalier de la mort dans la nouvelle extension, la marche du roi Lich. J'ai eu hier euh, la chance, l'opportunité de pouvoir jouer pendant un laps de temps de 6 heures euh, dans la nouvelle méta. Finalement, on n'était euh, voilà, qu'une poignée, que quelques-uns en Europe à avoir cette possibilité. J'ai testé évidemment plein de decks. Vous allez avoir en tout 6 decks avant que l'extension euh, sorte. Il y aura 3 decks euh, du, euh, de, de la nouvelle classe, du Chevalier de la Mort, j'allais dire du Roi Lich, non, du Chevalier de la Mort. Un voleur, un chaman et un, euh, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, un euh, mage également, mage Bref, là ce que vous allez voir, c'est le premier deck, c'est le Chevalier de la Mort. Euh, les trois decks Chevalier de la Mort, je les ai fait en monocolore. Euh, finalement, là c'est mono rune rouge, donc une version plutôt contrôle, mais vous allez voir, bon... Évidemment, le deck est totalement pété, tout simplement parce que la classe, je pense, va être, mais j'en parle évidemment dans la vidéo, euh, va être clairement, clairement, un peu comme Illidan d'ailleurs, clairement au-dessus euh, des autres, en tout cas avant euh, la première vague de nerfs qui arrivera, j'imagine, d'ici 2-3 semaines, enfin 2-3 semaines après l'extension. Bref, les cartes sont totalement dingues, il y a des combos dans tous les sens. Je présente les cartes, je présente la decklist et ensuite on part en game. J'espère euh, que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. C'est un mono raid. Euh, donc je joue euh, que des cartes rouges, que des runes. Euh, runes rouges, d'ailleurs, ça s'appelle runes. Je vous pose la question. Est-ce que vous savez le nom de la couleur euh, des runes rouges Je vous pose la question. Je vous le dis parce que moi je ne sais pas. <rire> Euh, donc voilà, je joue évidemment 3 rouges parce que c'est rune de 100, tout à fait. Euh, parce que c'est un deck contrôle et j'ai envie de jouer euh, bah, 3 cartes rouges, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sera que des decks euh, mono en, en euh, che euh, Chevalier de la Mort. Donc mono rouge, mono vert, mono bleu. Donc le mono rouge, c'est plutôt contrôle, même si on peut jouer une version agro. Bref, Voleur d'âme. détruit tous les autres serviteurs, vous gagnez un cadavre pour chaque adversaire détruit. Trois rouges. Commandante. Euh... Ça, c'est un gros taunt. Ça euh, dépense jusqu'à 6 cadavres et ça ramène des euh, cadavres en 1-2 provoque. Donc c'est intéressant. Au début, j'étais par... parti sur une version avec deux commandantes, un Dena, Trius. Et finalement, j'ai considéré que j'avais pas tant de ça, tant de, de créatures que ça. Donc voilà, j'ai pas mis euh, Dena Trius. Mais c'est. De enfin, toute façon, voilà, c'est des listes comme ça. Hein. Mais j'ai pas mal travaillé les listes quand même. Le recousu. Détruire un serviteur aléatoire dans la main. Le deck est sur le champ de bataille de votre adversaire. Il n'y a pas Bran dans ce deck. Mais Bran, clairement, est jouable. D'ailleurs, je dis il n'y a pas Bran dans ce deck. J'aurais envie de mettre Bran, en vrai. Hein. À la place de cette vipère. Écoutez, on va peut-être arriver à caler Bran. Euh, voilà, carte clé. Bon, vraiment, la carte clé du deck, pour le coup, pendant le reste de la partie. Inflige 3 points de dégâts à votre adversaire à la fin de votre tour. C'est vrai qu'avec Bran, ça peut être pas mal. Il faut 10 mana, mais ça peut être cool. Euh, Porte-Cendre, une bonne arme. Euh, lien de vie. Le croque gnome, euh, vol de vie provoque, à la fin de votre tour, attaque l'adversaire au PV les plus bas, le porte-mort, renvoie ce serviteur dans votre main, il coûte des PV au lieu de cristaux de mana, donc il faut avoir beaucoup de points de vie, mais on a Rénatal et on a du, du lien de vie, ça, ça met de dégâts à tous les serviteurs, en gros, et ça a vol de vie, euh, l'explosion, elle dépense des cadavres pour faire en fait des profanations. L'institutrice est cool. En fait, c'est pour ça que j'avais pas mis Bran au début, parce que j'avais pas institutrice, mais finalement c'était pas mal. Frappe de mort, tu mets 6, vol de vie. La petite vipère, j'ai quand même envie d'en laisser une. Rénatal, Scorpion, on connaît. Brisam, dès que tu tues. Euh... Enfin, dès que tu attaques, plutôt, et que tu tues un serviteur, tu euh, gagnes 2 cadavres. C'est cool. Le Baron, incroyable, évidemment, un must have. C'est peut-être la meilleure carte même de, de l'archétype. Tu euh, pioches deux cartes en gros avec. Asphyxier, détruire le serviteur avec l'attaque la plus élevée, vu que t'as quand même des AOE, c'est bien de pouvoir détruire des monstres. Sans vampirique. Voilà, c'est 3 rouges, ça aussi. Hein. Donnez 5 PV à votre héros héroïne. Dépensez 3 cadavres pour gagner 5 et piochez une carte. On a Hématurge. Dépense un cadavre pour découvrir une carte rune de sang. Astalor. Très très bonne carte de value et de contrôle. Anéantissement. Euh... Détruire un serviteur. Votre héros héroïne. Subit des dégâts d'un montant égal à ses PV. Ramasse cadavre. Frappe. On peut faire un anéant. Un anéantissement en moins. Et on va mettre un bran en plus. J'étais à jouer contrôle. Autant y aller à fond. Donc on va faire un truc comme ça. Euh, la question c'est est-ce que je mets la liste sur le côté Je pense qu'on va mettre la liste sur le côté. Euh, on va faire comme cela. Hop, on s'est arrêté à explosion morbide. Hop. Ouais, Bran, c'est pas mal. Bah, Bran, c'est vrai qu'il y a pas mal de d'explosions morbides, hein, c'est ça. Furoncle. Et on enchaîne par le furoncle. Sans... Ah, les noms. Les noms de ces machins. Ok, let's go. Je vais mettre la liste sur le côté. La grosse liste, pour le coup. Hop. Hop. Ah c'est le problème des decks natals. Hein. Ok. Est-ce que ça rentre bah, En vrai je vais coter le Monoraid on s'en fout. Le nom du deck. Bah ça rentre, hein, mais... Ah non Si ça rentre. Porte mort, furoncle. Non, il y a... Ah non, il y a déjà Furoncle, c'est comme ça. Incroyable. C'est presque beau. Ouais, Denatrius, c'est pas mal, mais... Anéantissement supérieur à, as... à... à asphyxier, non Tu perds pas de points de vie, quoi, avec asphyxier. Je sais pas. J'ai envie de laisser ça, mais... On verra, de toute façon on joue 40 cartes. Hearthstone Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Boom! Première game. Avec le chevet de la mort. Dans la méta du Roi Lich. En avant-première. Euh, L'idée, c'est qu'on va faire. Alors, j'ai préparé 6 decks. Enfin, 7 même. Euh, on va essayer de faire entre 40, et 40 minutes et 1 heure par deck. Après là c'est un deck contrôle donc ça peut faire euh, vite deux games de 30 minutes. Hein. Après ah, oh, non, peut pas concede, mais le cœur euh, le cœur y est. Hein. Curton curton curton. Bon, Regardez, Brisame, on va garder Brisam, on va garder Scorpion je pense. Curton curton curton incuré. Baron c'est bien. Le pouvoir héroïque, évidemment, on le connaît. Ça invoque une un charge qui meurt à la fin du tour. Oh, un Bénédictus. Inflige 2 dégâts. Lui, il est plutôt cool. Il me permet d'avoir gagné un petit cadavre au début. J'ai déjà un cadavre. Mon premier cadavre. Et ça, c'est mon premier cadavre. Hein. Je m'en souviendrai quand je serai papy. Euh, quand je serai sur mon lit de mort. Je me souviendrai de mon premier cadavre. <rire> c'est celui-là. Ok. <rire> premier... <rire> Quand je serai papy et que euh, peut-être j'aurais des petits-enfants qui me diraient ⁇ Alors papy euh... !⁇ Et j'ai raconterai mon histoire, évidemment. Euh, je me souviens de mon premier cadavre. T'as fait la guerre, papy Ouais, la guerre contre un, cu contre un curé. <rire> c'est là où j'ai eu mon premier cadavre. Bon. Oh, c'est aggro en face. Bah en vrai, c'est plutôt un bon match-up techniquement. Est-ce qu'on fait ce petit loulou Quoi? Et on va aller chercher ça. On va chercher ça à 2. Comme ça, on l'enchaîne par Brisam dedans. Il faut le buter, ce truc. Hein. Ouais, on va pré-shot, comme on dit dans le milieu. Oh, c'est agressif. Mais c'est bien que ce soit un deck comme ça. Ok. Ouais, c'est 3-2. Hein. C'est une Fiery Warax avec une capacité. Quoi. Ouais, ça, il faut le tuer. Il a pas forcément un autre truc pour le booster. va trade. Il me, il me donne un play un peu tricky. Oh. Honnêtement, on est pas mal en point de vie. Franchement, je crois que je vais tuer Paysan. J'ai envie de lui casser sa. J'ai envie de lui casser la gueule. Non, j'ai pas envie qu'il pioche. Donc je vais détruire le paysan. Et j'ai récupéré deux. Et je suis déjà à 5 cadavres. Cathédrale de l'expiation. Évidemment. Tu connais le Hearthstone de 2014, papy <rire> Ah oui, à l'époque, le Yeti était la meilleure carte du jeu. Pour 4 une 4 5 Et c'était quoi sa capacité ah, Pour 4 une 4 5 <rire> C'était ça sa capacité. C'est ça qui était incroyable. Euh, ok doki. Ah, je peux me recycler dans un premier temps. Prends l'info. En mode BFM. On débloque le, le Scorpion, on est bien. Explosion. Pff, non. On va prendre un gardien des tombes. Hein. C'est trop, trop fort. En plus, c'est un... Oh, je peux le jouer. Attendez, mais c'est trop bien. Ça, je savais pas, vous voyez. Je pouvais avoir des sorts d'autres runes. Parce que ça, ça invoque deux zombies de deux provoque Et réincarnation si je dépense 4 cadavres. Je suis déjà sept cadavres, hein, les gars. Sept cadavres, vous imaginez ce que c'est L'armina, sept cadavres. C'est énorme. Ok. Bon le gars euh, il peut rien jouer là je lui ai éclater son board il est mal, <rire> il est mal tombé lui hein il est tombé contre le deck le plus contrôle de la méta je la perds pas celle là je vous le dis Ah j'aime bien ça hein. ça c'est vol de vie bim Oh pas mal le petit sectateur forge cristal Je pense qu'on va juste faire ça Ça. Et là, on est bien protégé. Là, on a double 2-2 de provoque. Des petits zombies menaçants. Un petit porte-cendre pour commencer. Quand même à, faut quand même rentrer des dégâts. Hein. Là, je pense cette game, en vrai, on l'a gagnée. Hein. Il y a une règle ce soir qui va vous faire plaisir. Si je fais 4 victoires à la suite, je vous offre un méga bundle à 80 euros. Offert par Blizzard, évidemment. Pas moi, je suis fauché. Je vais pas vous offrir ça. A partir de 22h, si j'ai pas fait 4 wins, on passe à 3 wins à la suite. A 23h, si j'ai pas offert le Mega Bundle, on passe à 2 wins à la suite. A minuit, si j'ai pas offert le Mega Bundle, c'est que je suis vraiment trop nul. <rire> ok. Ça c'est pas mal, ça découvre une euh, carte. Dépense un cadavre pour découvrir une carte de 200. En vrai on peut juste pouvoir, bim. Il a une arme hein, le bougre, pas très grave. de vie là dedans, faire gaffe quand même, hein. pouvoir, ça, faut quand même pas trop pioncer, très bien ça juste, là là dedans et ça, ouais, j'aurais pu piocher avant en vrai, ah non, waouh waouh waouh waouh, wow alors ça c'est bon ça ça c'est 10 PV <rire> contre lui, non mais les gars il va être au bout de sa vie, hein. 10 PV je pioche une carte pour 3 mana, pour 2 mana, boum. En éphémère évidemment. Il y a des éphémères sur le jeu maintenant. Non c'est pas vrai. OK, donc ça c'est ça arrive, ça meurt. vois que ce serviteur a attaqué et le détruit, donc un truc très très violent. Pour le moment ça va. On n'a pas vraiment besoin de faire ces explosions morbides. Un faux soyage, ou piocher deux cartes, ou qu'un cristal de moins. Ah en fait il a fait un agro mort-vivant. Coute un cristal. Ah non, ça coûte un cristal seulement au lieu de 4 je crois. Si un mort-vivant est mort sur le deux derniers tours. Okay. Enfin, à ce tour là ou autour, euh, à mon tour. Ça faut le buter. Détruire hein. un serviteur, votre héros subit des dégâts d'un montant égal à ses points de vie. De glace. En fait théoriquement Je crois que j'ai juste arm face Parce que ça ça attaque et ça meurt C'est vrai que ce serviteur a attaqué le détruit On m'en ça juste faire arm face là La carte à 4 Après ça ça met 6 Ah ouais, c'est pas mal en vrai Ah t'as raison hein. T'as peut-être raison petit loup Je commence par ça Oh, on en a pas besoin. On va reprendre une frappe mort et en vrai, on va jouer la frappe mort. Oh, on a top deck. Ouais, en vrai, j'allais faire un play ultra ultra conservateur. Enfin, pas conservateur justement, un peu euh, ultra value. Mais on a déjà de la value en main. Mais j'aurais fait port sound face. Mais ça me choque pas de faire ça en effet. On a beaucoup de cadavres. Ça, ça va être un peu compliqué de jauger. Alors, on a un deck qui dépense pas trop de cadavres. Mais par exemple, le deck vert. On jouera plus tard, il dépense beaucoup de cadavres, donc faudra voir. Mais c'est vrai que là pour le moment, on a un stack illimité, Quand on a 9, on n'utilisera jamais les 9, je pense. Ah hein, quoi que. Ça, ça fait quoi Ressuscite un mort-vivant allié mort pendant cette partie. Provoque, renvoie ce serviteur dans la main, coûte des PV au lieu de Criston Mana. Détruire un serviteur. Je crois que j'ai envie de détruire euh, Trog. Je crois que je vais faire porte cendre là. Ça c'est un mort-vivant allié mort pendant cette game. Je crois que je vais développer mon truc quand même. En fait, ça ramène ça. On s'en moque un peu, hein. En vrai, on a du heal avec ça, du heal avec ça. Ça, ça attaque, ça meurt. À part si il silence. lance. Au pire, on fera une AOE. Mais là, en vrai, on a 29. Il faut pas non plus euh, jouer trop trop conservateur. Sinon, on risque de se faire out value. Alors, normalement, on n'est pas censé se faire out value contre ce genre de deck. Mais on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. C'est pas où. Hante une carte dans votre main. Dans sa main, lui. En Raldago. Invoque un soldat quand vous la jouez. Oh, sympa, ça. Donc là je prends mon petit 14. Pas grave. Je crois que je vais faire juste ça, ça, genre. Ou alors je mets le taunt en vrai ici. Hein. 3-5 taunt. Frappe dans la 5-6. Et en vrai je face. Je vais face avec l'arme également parce que j'ai d'autres armes dans le deck. Si je dis pas de bêtises. que j'ai mis d'autres armes Oui. Je crois qu'il y a... Je vais regarder sur le, le, le tracker. Euh, enfin, le tracker. La liste. Oui, il y a les brisames, c'est ça. Oui, je, je l'ai joué T3. Donc, il y a Brisame et il y a la carte à 1. Le rune forge qui permet d'aller chercher Brisame. Donc, je pense c'est intéressant. Oh, waouh. Ça, on peut le buter. Ok. Ouais, pas mal ça, hein. en vrai ça revient tout le temps, quoi. Enfin, jusqu'à un certain nombre de points de vie, mais on voit ce serviteur dans votre main, il coûte des PV, c'est vraiment cool. Bon ça, on peut quand même le... Eh, on peut pas le buter. On peut le buter avec ça. En gros, ça c'est un peu tricky. Ça, ça dit... Je dépense un cadavre, je mets un dégât. Si l'un d'eux est toujours en vie, je vais relancer. Donc en fait, là, pour six cadavres, je vais raser le board. Vous voyez C'est comme ça que ça marche je pense. Hein. On va voir, mais je crois que ça marche comme ça. 1, hein. ça refait. Et les cadavres diminuent. Boom. Il y en a encore des vivants. Boom. Jusqu'à évidemment. Euh... Okay. Ah il revient dans sa main, je pense qu'il va revenir dans la mienne. Bon, c'est pas bien grave. Euh, on peut alors maintenant. Je pense qu'on va plutôt institutrice. On peut faire la rune forge. Carapace. Carapace c'est pas mal. En vrai ça bourre un peu. La rune forge c'est cool. Je vais piocher mon arme maintenant. Après j'ai deux runes forges dans le deck. Hein. affiche de dégâts et le gel. Non On va prendre la petite carapace anti-magie. On va pas la jouer maintenant je pense. On va juste jouer le ramasse cadavre. La carapace anti-magie. Avant ça coûtait 4. Ça faisait plus de plus de. Et vos cartes sont hein, inciblables quoi. Là maintenant c'est plus un plus un carte inciblable. Mais c'était une carte qui pouvait être donnée je crois que par le... la carte trois liche quoi. J'aurais pu mettre deux avant. Deux avant mais ça changeait rien je crois. J'aurais pu récup sur croc. Pourquoi je crois pas non Deux avant ça change rien. Merci Dark Reza pour le soutien. Merci beaucoup c'est gentil. Je crois pas non Arfus, il y avait Arfus aussi. Bon, là on a ruiné Aureux. Faire gaffe, hein. On a que 5 cadavres. Et ça suffit, 5. Là par contre, on peut faire un trade. Ah, théoriquement, on peut même payer 2, mais je pense pas. Je pense que je vais juste faire ça. Ça. Juste ça. Ah, mais lui, il met les. Ah, ouais, mais lui, il a la soif de mana, c'est vrai. Ouais, ça change rien, ouais. C'est vrai, c'est qu'il a soif de mana. Je pensais qu'il allait juste invoquer le coco, moi. Salut, est-ce qu'en jouant free-to-play on peut être compétitif Ah sur Hearthstone, oui tout à fait, bien sûr. Moi par exemple sur le serveur asiatique, j'ai pas de carte. Et globalement j'arrivais souvent top 100, top 150 légendes. Quand je dis pas de carte, c'est vraiment ultra budget. Il bon, va falloir qu'elle me gagner un peu des points de vie, mais pour le moment ça va. Peut-être je commence par ça. Ça, met quoi Vous gagnez 5 d'armure. Faut le jouer. Hein. Peut-être qu'on commence par ça. C'est malin ça. Hein. C'est de la grosse magie. Affiche hein. de dégâts à tous les adversaires. Si un mort-vivant allié meurt, après votre dernier tour, affiche 2 de dégâts de plus. Une fois que vous avez joué un mort-vivant pendant ce tour, le confère réincarnation. Affiche 10 dégâts à un serviteur, tout surplus. Hein, C'est pas mal ça. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça déjà. Ah merde, il faut dépenser 3 cadavres, mais c'est ok. Ça c'est quoi déjà On va faire ça. gagne des life on pioche une carte. On va faire ça. Est-ce qu'on trade Est-ce qu'on face Franchement, j'ai envie de bourriner. Hein. Je crois que vous avez joué un mort vivant pendant ce tour, le confère incarnation. Un mort vivant ça. C'est sympa ça, en prêtre. Bon, on n'a pas nos grosses cartes pour le moment, mais on contrôle bien. Bon, heureusement qu'il prend des PV avec ça à chaque fois. Et vous voyez, n'empêche, on n'a plus qu'un cadavre, hein, donc ça c'est intéressant. Détruit tous les autres serviteurs, vous gagnez un point. Un cadavre pour chaque adversaire détruit. Et là, derrière, on fait ça. Ah merde, j'aurais pu faire ça avant, une fois que vous avez joué un mort vivant, ah, my bad, my bad, my, my, my, my, my, my, my. bad, bon, ça changerait hein, j'ai gagné là. Incroyable hein, je suis repasse à 36, <rire> il nous a mis 85 dégâts dans cette game. Ok. Bon, il est à 3. On passe. Euh, je crois qu'on passe pas avec notre main, donc on va utiliser ça. On passe avec ça. Première win Merci euh, à Death Space pour le Prime, merci beaucoup Merci, c'est gentil, merci pour le soutien est-ce que tu vois une version mono -raid être plus rentable qu'un mixte avec une autre couleur ben Ça, je peux pas te dire. Non, on peut pas le savoir encore. Euh, ça, on peut pas le savoir. Il n'y a que le mono-vert pour le moment où je me dis, le, le mono-vert, il peut se splasher bleu. Et après, il peut y avoir des decks euh, trois couleurs. Enfin, je sais pas. Mais bon, là, l'idée, c'était vraiment, dans, dans, les, dans les soirées comme ça, euh, théoriecraft avant première, j'aime bien aller au fond au fond vraiment d'une idée. À faire ça ouais. et en fait pour aller au fond d'une idée pour moi c'était plus cohérent de faire vraiment monocolore. quoi voilà après le rouge je le vois pas se parce que voilà Alejandro il est incroyable Alejandro et c'est trois rouges en mono vert les cartes mono vertes elles sont pas dingues en mono bleu les cartes mono bleues sont très très fortes donc après ça dépend en quel archétype tu veux jouer mais Bran... Non, ouais. <rire> J'avoue que c'est trop bien. J'avoue que c'est cool. Bran euh, Morgren. On a la pièce en plus. On peut le faire T... En vrai ça dépend quel deck il joue. Mais si je joue un deck contrôle, euh, après il peut jouer Théotard, si joue contrôle. Mais lui c'est vraiment un, un auto-include dans, dans, dans tous les decks, j'ai l'impression, comme ça. quoi. Ok, 2 rouges. Il doit jouer trois rouges, j'imagine. La question c'est est-ce qu'on... Pourquoi elle est rendre et si je, je pense que c'est les skins, il y, a, il y a des cartes qui ont des skins, des skins particulières. Des cartes signatures. sont plus jolies que d'autres. Je bon, pense que ça doit être ça. Là je suis sur un compte euh, de blizzard, donc il y a.. Tout est pimpé quoi. On est tous les deux des decks contrôle. J'ai vraiment pas envie de perdre ma pièce ça me choque pas de faire ça. Bim. Oh, je vais une forge. Oh, on va faire ça. On ouais, va juste faire ça en pré-shot. Je pense pas qu'il ait... soit très agressif donc... Euh... Gardons la pièce, soyons pas foufou, Essayons de jouer tryhard quand même hein. On a beau Même si on a un excellent deck, si on fait quoi, on va pas pouvoir le voir Si on fait pas d'erreur Au moins on pourra voir quels sont les axes D'amélioration du paquet Oh peut-être un aggro alors on affiche deux dégâts Oh peut-être un aggro on affiche deux points de dégâts à un adversaire Et Ça c'est pas mal ça Écoutez ça me va aggro hein. On a ça je pense qu'on va juste armer ici, là-dedans. Ça, ça met deux dégâts à tous les serviteurs. En fait, ça infecte tous les serviteurs adverses. Ils subissent deux points de dégâts à la fin de, votre... de vos tours. À la fin de vos tours. À la fin de vos tours de... des deux tours. Ok. Genre, ils est et morts dehors, quoi. Ok, très bien. Oh, ça c'est gourmand. Est-ce qu'on pièce ça Ou on se dit... Pas encore. Pas encore. Hein. Genre, je fais d'abord ça, je prends l'info. Je pense qu'on aura besoin de frappe de mort dans ce match-up. Je vais chercher ce garçon. De faire un petit trade, je stack un peu des. Vous voyez la gamme d'avant, franchement on était presque un peu ric-rac en termes de. Euh, à la fin. Même si à un moment on en a eu neuf. Donc autant essayer de jouer curvé. Même si en vrai la. le sort 1 il serait rentré là. Bon 26, faut faire gaffe quand même. Hein. Ça c'est vraiment infâme. Hein. On fait le play. Ça. Ça. Tour 9, il prend ça. BAM Je garde mon, mon animation. Je, je vous ai fait l'animation en teaser là. <rire> J'ai spoilé mon animation de tour 9. Faut tenir quoi. Ça c'est trop chiant. Ça, ça c'est incroyable. Ah c'est trop chiant ça. ça va attends pourquoi il a 43 le gars pourquoi il a 43 ce gars on n'est pas à 40 normalement dans ce jeu ok trade arm c'est quoi le play trade arm est-ce qu'on fait ça Corpide. Le tricheur Trade d'armes, je pensais que c'est ok. Hiver impitoyable, c'est pas mal hein. Ça ouais, c'est cool en vrai. c'est ouais, strong ça. Y a même pas besoin d'armes avec ça. Je pense que l'arme c'est bien de la débloquer, de la développer. On va quand même la mettre. On est encore bien donc on peut jouer un peu comme ça. On stack des, des cadavres, on stack des cadavres. J'imagine qu'on peut avoir plus que 10 cadavres. Hein. Bah, en vrai on est encore bien en termes de points de vie. On est à 27, on a un petit peu le board. Ça je, je pense c'est un peu chiant pour lui. J'ai l'impression qu'ils joue au... Je sais pas, c'est un peu bizarre. Après si je prends le gros sort à 7, je suis pas bien. Hein. Genre si je prends aller là on the curve... Ouais, J'ai du heal dans le deck, en vrai. J'ai masse heal. c'est bien pour nous. Ouais C'est le problème, c'est que si nous, on veut faire Bran, aller rendre et que lui, il fait euh, aller rendre T7, Et bon. Encore une fois, on a du heal dans le deck, on a l'arme qui, qui fait gagner 10 life sur 2 deux, deux attaques. Euh, elle est 5-2 ou elle est euh, plus porte-cendre 5-2, je crois. Dégivrage, ça me va. Croc, la ghoul, bon c'est bien on a la 1-3 là-dedans, super, à ah, l'heure c'est cool aussi. Là, je commence par ça. Ça c'est strong, ça enlève tous nos givres et ça fait des... du burst. Juste ça, on the curve. Et pensé jusqu'à 5 cadavres. 2 points de dégâts, ça tue pas mal de choses en face. Peut-être en fait, faut juste curver avec Astalor. Je crois qu'on va juste curver avec Astalor. Ça. Ça. Ça. Ah. Ah, J'ai pas mal J'ai un beau petit board en vrai hein. Il peut se dire Il faut que je le gère ce board Nous on a tour 8 là derrière Où il va falloir euh, faire des choses intéressantes Et ensuite on a euh, Bran Alerandro Bon on se fait défoncer sur un Théotard Et en vrai vu son deck Il a joué les petits T1 Je pense que c'est le genre de gars Il s'est dit Je vais mettre toutes les cartes rouges du monde Bon il a raison Elles sont pétées Ok en fait ouais En fait quand tu commences à jouer des cartes rouges Tu te dis Franchement, mais j'ai tellement pas envie de jouer des. T'as okay. ouais. pas envie de jouer des neutres, quoi. Pour bon, ça, on peut le buter avec ça. Institutrice. Le Personne. Oh, y a pas un play avec ça Bran Genre Bran, je détape 2 mana. Non, ça marche pas. Dégivrage, carapace. Comment ça Je pense qu'on va détruire ça. Et on va jouer ça. Bon en vrai ça on pourrait le garder pour Bran mais je pense pas. Alors, on a un peu d'armure, on a un peu de board. C'est important quand même d'avoir le board. Mais j'avoue que ce 3-5 elle pose problème hein. Parce que si jamais le gars il joue aggro... Parce que moi, en fait, je touche pas à ses points de vie. Donc, franchement, chaque tour, il y a une 3-5 gratuite. Ça, cette carte est vraiment forte. On l'a pas vu au tour d'avant, euh, la game d'avant, parce que bon, il nous l'a volé aussi. Mais si, on l'a vu un peu, parce qu'en vrai, c'était le seul truc un peu menaçant. Là, au prochain tour, on a notre, euh, notre combo. En espérant qu'il ait pas trop de burst derrière. Ça, hein. ça va. Je 21, après, je suis pas mal. Ça, ça donne des points de vie. Puis j'aurai du board à gérer. Hein. Ça restera des créatures qu'il va falloir détruire. Mais c'est vrai que là, on n'a pas Ça peut être dangereux, quoi. 21 en deux, deux belles attaques. Ça peut fondre. Hein. Je crois pas qu'il y ait du burst à distance, mais... Oh, il est à 5 mana. Il l'a payé à 5. Ça, ça va. Je peux aller trade. Super. Let's go. Trade là. Bran. Let's go! Oh, let's go! Ça marche deux fois, hein, je pense. Hein. Chaque tour, le gars, il prend 6. À toi, tu prends 6. Oh là là! Oh là là! Maintenant, faut tenir! Il faut tiendre là! Ok. Bon, ça, ça donne de, de l'armure. faut qu'il gère le bran. Il y a un 7-7. J'ai du lifelink avec ça. Ça, ça fait euh, piocher deux cartes. Ok. Là, on a notre setup en place. Il nous reste la rune forge qui permet de piocher l'arme qui fait des points de vie aussi. Ouais on est pas mal là. Ça c'est bien pour nous. Bon après il gagne des points de vie. Hein. faut quand même faire gaffe. Hein. Oh, il nous vole ça. Ah, ça peut être chiant là. Ah, dommage qu'on ait pas la grosse AOE là. Parce que là, on va se faire péter. Peut-être qu'on pioche deux. Un. Hein ah, nice. J'ai eu peur là. Bah là, voilà, on a la belle AOE hein. Bon, on va perdre 7, euh, 7 euh, cadavres, bon, on s'en moque, hein, franchement. On est d'accord, hein. on perd les 7 cadavres, là. Une forge. Ouais, c'est important, là, ce tour. Ah, le problème, c'est que les decks avec beaucoup de points de vie, c'est chiant, au hein. Ah, Elle est cette game En fait c'est vraiment à l'attaque défense quoi. Je dois me défendre Il prend 6 par tour Je dois me défendre Faut tenir exactement Ça ça met 6 hein. Non ça met 5 Ça c'est chiant C'est point de vie C'est lifelink On a lui qui est cool L'adversaire au PV le plus bas Ça attaquerait le petit loulou Oh ah là là. Je... Oh, ça va, ça va, fail ça Oh la chatte. Oh le top deck. Oh le top cake là. Oh, il fallait un top cake comme ça. Hein. J'étais pas bien là. Ah, oh, j'étais pas bien. Ouais, parce que là, c'est des boards qui sont chiants. Hein. Ah, mais en fait, ça attaque l'adversaire. Mais c'est trop bien ce croc. Croc en pomme là. Ah, ouais, je top deck bien. Hein. En même temps, il fallait, hein. Ensuite, hasta alors hein, 7 d'armure ou 5 life dans le visage Non, ça, c'est une 5-5 en plus. On va jouer ce beau bébé. Ok. Ça, c'est un gros truc. Hein. Et là, bim, tu prends 6. Ok. Forcément, il nous agresse plus, mais... On y croit, on y croit. On encore de... Et on a des trucs de mad dans le deck. Genre les 100 les vampiriques. Là, 100 vampiriques, c'est pour 2 mana je fais 10 points de vie, je pioche une carte, c'est GG. Et il va falloir tiendre. Au pire, ça c'est strong. Asphyxier, c'est chiant. Quoique là on a value hein. On peut juste pas curver ça et ça. Ah chiant ça. Ça, ça met quoi 8 dégâts répartis aléatoirement entre les adversaires. Je pense qu'on va pas faire ça maintenant. Oh attendez. Il y a un spot avec ça, hein. c'est dangereux. Hein. On a des taunts, mais il peut les défoncer avec ça. Ah non, c'est à la fin du tour, ça. Et au pire, s'il fait là où eux Ah, peut-être c'est ça. Hein. Ou alors, c'est plus safe, ça, mais j'ai l'impression que c'est pas très bon. Ah, c'est chaud son... 1-2 provoque. Comment il passe les 1-2 provoque Ça, ça marche pas. Enfin, ça marche pas à la fin du tour. Que faire la mort. la mort, ouais, la mort, la mort. Hein. Juste ça. 25 lives, je tue ça. Ouais, mais on fait rien à côté, c'est horrible. Je crois que je fais ça, mais c'est dangereux. Vas-y, c'est le play. Tu meurs sur la légendaire 8-8, Fiche. C'est le play. Ah, je fais d'abord la légendaire 8. Voleur d'âme Ça détruit tous les autres serviteurs. Pas adverse Tous les autres serviteurs, non Après, je suis à 13. Et on board, il a 8 et 3, 12. Ah ouais, mais il a ça. <rire> je vais pas mourir maintenant Mais pourquoi j'ai pas mes trucs à dos comme lui, là Pour deux mana, je gagne 10 points de vie. C'est gagné si j'ai ça. Ou alors, mets du board que je, te mets, que je te jette des furoncles dans le visage là. Ça, ça, nous. Franchement, cette carte est incroyable. Hein. Parce que là, en vrai, le gars, il est en vie, voire en mode je peux gagner. Juste parce que pour zéro, il a spammé des, des 3-5. Parce qu'en termes de tempo, je l'aurais ventré sinon. Ah non, mais c'est un 8-8 ça aussi quand même. Hein. Ça, ça a taunt hein, les gars. Moi enfin, j'ai considéré qu'il avait to... qu'il avait pas taunt, lui, mais c'est bon. Ah il a 12 avec ça mais c'est ok ça. Et ça lui fait perdre son tour. Ok. Pff. Il a que 5. Institutrice. Ok, ok. Allez, donnez-moi le sort. Donnez-moi le sort, please. Avancer ah bon, glacial, qu'est-ce que c'est que ça 4 dégâts, pourquoi faire ça Ça se fait pas de faire ça. Choisis. C'est bien. C'est horrible ça. C'est horrible ça. Est-ce que je fais double furoncle C'est pas mal hein. Ou un furoncle une arme là. Non. Ouais en vrai c'est ok. Furoncle, furoncle. Ouais c'est gros furoncle, furoncle hein. Que faire porte sand furoncle. Furoncle, porte sand là-dedans. RIP Non, pas RIP, tu rigoles ou quoi C'est toi la pepperoni. Merci 3DETO pour le soutien. Non, pas RIP du tout. J'aime bien un double Furoncle, mais. Peut-être faut juste faire Croc, qui est gros, hein. Ça tape la 1, je gagne 5 lives, je suis à 11. Furoncle, arme. Hasta alors, te met 18. Non, 8. Ah, 8 en plus. Ah ouais, je peux Hasta alors en vrai. Rase le board, non Attends, mais j'ai pas gagné avec Hasta alors Inflige 8 dégâts Soif de mana en inflige 8 Ah non mais je fais Astalor là. Non mais attendez, j'ai pas gagné avec Astalor. Je suis pas loin hein. Oh sérieux, j'ai pas gagné Il met combien sur Astalor Je suis à combien moi Astalor ça fait quoi Ça fait 18 Oh, nini, nini, nini, nini. oh, il a... Ch... Ah, c'est chaud, GG. Bien joué. Ouais, GG. Ça se joue à rien. Ça se joue à... au petit sort que j'ai pas pioché. J'avais le sort de lifelink. J'avais les scorpides qui pouvaient donner de lifelink. J'ai jamais pu jouer mon croc. Ah, ça se joue à rien. Et si je faisais 2-2 en AOE, je gagnais 2 d'abord, donc j'ai gagné 6. Ensuite, j'ai gagné 4, donc j'ai gagné 10, je passais à 16. Non, à 16, c'est mort, hein. 16, il a plus le board, mais. Ah, la game est magnifique. Ah, j'ai pas envie de mettre Denatrius, parce que j'ai pas beaucoup de créatures qui meurent chez moi. Et en vrai, Denatrius peut être pas mal, mais. On va faire encore une game, en vrai, on peut pas faire un milliard de games avec ce deck, parce que les games sont vraiment longues, mais. Ouais, super sympa cette partie. On a vraiment eu des beaux decks, et franchement, j'étais pas loin. Hasta alors, incroyable, hein. Astalor, c'est incroyable comme carte. Ouais, il y avait un million à un hein, de santé. Ouais mais ça faisait deux, je crois que ça faisait 6 life. Tout Attendez, mais pourquoi le son il est parti Le son il est... Il, est. il est. Ah vous vous avez le son et pas moi, j'ai l'impression, non Bref, j'ai plus le son moi. Euh, attendez, on va garder Mathurge. On garde ça qui est incroyable. contre moi je suis pas sûr. Ouais, vous avez le son. Ok. Et Mathurge, Brisam. Verset 2. Moi, j'ai plus le son. C'est un peu embêtant, j'aime bien le son des cartes. Y'a pas, pas un. Comment c'est possible? Je vais débrancher mon micro. Euh. Ok. Re. 1-2-1-2. Un, un, J'ai dû cliquer sur un truc. Ah c'est là. Putain. C'est bon, j'ai le son, pardon. Merci Vantum du 69. <rire> c'est vraiment con comme truc. Merci Vantum du 69. Mais c'est trop bizarre, j'ai enlevé le son là. Ah ouais non c'est moi j'entendais plus mais vous oui. Bon bref. Alors. C'est pas un bon match-up ça les, les cocos. On va jouer ça, on va essayer de bourrer. Notre deck a pas vocation à bourrer mais il va falloir je crois. Allez. Ça va être compliqué là. Parce que ça va être un deck combo. Ouais. Le croc gnoll on n'est jamais arrivé à le caler. C'était tellement frustrant. Parce qu'en vrai. Peut-être qu'il fallait le jouer. Hein. C'était 5 lives, Je tuais un truc. En vrai tu gagnes 5. Tu tues un. Ouais. Mais après c'était moins fort que les autres plays quand même. Mais. Ah là là. Est... Elle, est... elle est belle la gamme d'avant. Mais elle est un peu frustrante. Mais elle est tellement belle. Oh. Et ça lui donne des arcanes, Faut faire gaffe. Je vais trade avec l'arme je crois Et je vais aller face Bon l'avantage c'est que j'ai un deck qui gagne des points de vie donc. Merci Pic pour le prime Merci beaucoup c'est gentil Ok On aurait pu faire ça Mais je pense qu'il aura d'autres serviteurs J'imagine C'est vrai que j'aurais pu faire ça et ça ah, C'est bien quand même de faire l'arme tout de suite elle y est, hein. Renata, l'amulette. Oh, il joue amulette, intéressant. On va voir à quelle sauce il va nous manger, mais. Ça donne des arcanes. Je je veux juste institutrice. On n'a pas un deck où on veut spécialement des cadavres de l'hiver ça peut être pas mal pour tempo un peu bah, pas mal d'antibêtes déjà mais pas bah, ça mange pas de pain ouais, c'était pas ce qu'on cherchait hein. merci à du 42 merci pour le soutien ah, c'est pas ce qu'on cherchait on va chercher une carte rune peut-être, une carte givre je veux dire, rune, rune bleue. Un truc un peu bursty. Ouais, je pense que ce match-up est un peu complexe. Les decks créatures sont des bons decks. Mais en vrai, la game d'avant, si on analyse bien, on a vraiment perdu sur cette 3-5. Parce que elle est revenue tellement souvent et en fait, ça lui a donné une super tempo. Franchement, cette 3-5, ça a totalement carry. Même si à la fin, je suis pas loin. Mais... C'est intéressant les avant-premières parce qu'on voit vraiment la puissance des cartes. Parfois on se dit, ouais ça peut être pas mal. Et en fait in-game c'est jamais comme la théorie qu'on a fait avant. Et là franchement 3-5 pour le moment, euh... juste ça a l'air dingue quoi. Voilà, bizarre de faire Alibi maintenant. Ça c'est pas mal je pense dans le match. Ça met plein de créa. Je pense qu'il peut les buter quand hein. même. Trappe de mort. En oh, plein de créas c'est pas mal. Hein. Faut prendre le board à hein, un moment. On va faire le rénatal. C'est Céréales je pense c'est des cadavres pour les synergies. Ouais mais j'ai assez de cadavres avec mon deck. J'ai pas beaucoup de trucs qui enlèvent des cadavres. Donc je pense que c'est pas... Là ce sera pas une histoire de, de nombre de cadavres. Je pense. Bref, prendre un truc qui peut jouer qui peut être plus fort en tempo. Ça, c'est vraiment cool, en vrai, le fait que ça attaque l'adversaire. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Hein, franchement. Ça, ça peut le détruire. Hein. Détruire un serviteur aléatoire dans la main, le deck et sur le champ de bataille. Franchement, vu qu'il joue un, un, la quête... Il peut avoir Arcaniste en main, faire le, faire le, le fifrelin. Boum Accessoirement avec Brad. Je pense qu'il aura son... Il aura son Arcaniste avant qu'on ait, qu ait 10 mana avec Brad. Je pense. Hein. Bon, il pioche. Zamba. Je te sais Pincé de sable. Je pense qu'il a pris... je dire. Je pense qu'il a pas pris allié. Je pense qu'il a pris soit un anti-bête, soit une affaire. En vrai, si elle a pris affaire, c'est pas grave. Donc on va dire qu'il a pris ça. Il a pris allié. Bonne euh... Bah Écoutez, je vais juste faire ça. Comme ça, il est développé. C'est le trade. D'accord, hein, j'aurais pu faire un truc avec Jeune Naga, mais là il prend les 5 et il va falloir qu'il gère ça. Trop bien, franchement, le fait que ça attaque. J'étais un peu miffig miki oui, mais le fait que ça attaque l'adversaire, je trouve ça vraiment dingue. La question c'est est-ce qu'on recousu comme ça en tempo derrière Il y a moyen, il y a moyen, on verra. Alors, il peut avoir la quête maintenant et il ne pourra pas arcaniste. Faire gaffe, après on est à 39. Il a 21. Ah, ça va être chaud en vrai. Je pense que ça va quand même être compliqué. C'est pas un board qui est très compliqué à battre. Mais c'est clair que l'erreur de. Enfin, voilà, il peut faire l'erreur, il peut se prendre un recousu. C'est vrai qu'on n'a pas de burst dans le deck, quoi. On a l'arme, mais. Et le pouvoir, mais c'est un dégât. Euh, voilà. Sur le papier, je pense qu'on est censé être un peu son meilleur match-up. Après, euh, entre sur le papier et ce qui se passe. Okay. Va-t-il avoir son arcaniste maintenant Oui. Ah, il a pris ça pour avoir l'arcaniste en main. Oh. Et il l'a en main. Hein bah écoutez. Oh, incroyable. Serviteur aléatoire dans la main, le deck est sur le champ de bataille. Et. Boum Ah on voit pas ce que ça a détruit On n'a pas vu ce que ça a détruit, non Oh là là, j'attaque deux fois en fait, c'est trop fort Bah là en vrai, il est à 11, il est quand même pas bien. Hein. Ah, il a perdu. Il veut juste pas concede. Parce que le but, c'est pas concede, mais gg. Je serre la main invisible de manière invisible. C'est pas une main invisible, hein. enfin, c'est pas comme un fil invisible, mais en forme de main, mais... Ok. Est-ce qu'on en fait une petite dernière avec le deck Il faut juste pas tomber contre un deck contrôle. Non, ça va être lent. Mais franchement... Ah, j'aime trop ce deck. Hein. <rire> Je pourrais faire 6 heures sur ce deck. Je veux pas faire ça. Mais j'aime trop ce deck. Hein. Ah non, mais vous inquiétez pas. Il y aura du mono vert ensuite. Et du mono bleu. Et ensuite il y aura un voleur d'écoction, il y aura un chaman euh, mort-vivant et il y aura un Majoteka Oh Thais. Bon, on, on garde la rune fort je pense. Bon, Le problème c'est que mage, euh, c'est vraiment des, des decks qui sont plutôt contrôle quoi. Merci CKZ18 pour le prime. Ça va très bien, merci. Et toi oh, Viper. Pas d'armes. Hein. Ok. Ah le match, c'est pas... C'est pas cool comme match-up. Boom. Bon, on a notre roi. <rire> Notre croque gnome! Hein. Explosion de feu. Le baron qui est juste dingue. Ok. Tranche arcane. Oh, il est beau. Ok. On va le détruire. Ah. Ouais, on va développer l'institutrice. Ah, peut-être hein. bon euh, ça ça met deux non c'est trois ou deux la frappe je crois que c'est trois et si on la tue on met un 2 2 Ruée. Bon, on a tellement d'antibêtes là on est trop frustré en vrai qu'il joue pas à c'est enfin, incroyable hein, le nombre Ouais. Il oh, y a le recousu hein, qui va être bien dans ce match-up parce qu'on peut lui voler une de ses cartes clés. Le recousu, il va vraiment être bien. Ok. Oh, Attendez, mais peut-être qu'il a. Il nous a volé notre liste. Oh, il nous a volé notre <rire> Franchement, il a volé notre liste, le gars. Ok. Donc on fait ça. transforme un mort-vivant en monstruosité, 4-5 ruée. Ouais mais il a pas de créa, et rune-forge, euh... ah, comme ça on va piocher toutes les armes du deck quoi. Ça épure le deck, je suis pas mal à l'aise avec cette idée. tout ça d'abord, comme ça les deux dégâts peuvent aller sur le Scorpion. Ok. Bon ça c'est bien, ça met un peu de dégâts dans le visage quand même. 10 dégâts. Ok ok. Prochain tour je pense qu'on va quand même développer Crognom. Comme ça ça l'oblige à... Ils font de mana. Le Sanctum Sancturum. On va le trade je pense. Boom. Important. Important de rentrer des dégâts. Comme ça, c'est développé. S'il le gèle, ça marche comment À la fin de votre tour, attaque l'adversaire. Est-ce qu'il pourra attaquer, vous croyez, s'il le gèle Bon, il pourra pas attaquer de manière générale, mais est-ce qu'il pourra attaquer à la fin de son tour On verra. Ça, c'est cool, ça se bute. Il prépare une combo. Après on est à 40, on est pas mal. Ouais, pour attaquer, ouais. Bah ouais, je pense, moi, mais... Alibi. Ouais, C'est chiant. Je crois que je vais juste développer l'arme et dire à toi. Ouais, je vais juste développer l'arme et dire à toi. Et j'ai l'impression que ça va sentir la limonade là bientôt. Ça ressemble en tout cas au deck que j'ai créé pour le moment. Peut-être qu'il va jouer une autre combo, mais... L'avantage de mettre de la pression, c'est que ça peut lui bloquer son gros, sa grosse créa à 8 mana. Dit, euh, ton, il joue peut-être ça d'ailleurs Je l'avais mis, mis au début Il dit euh, il te reste 3 tours à jouer Mais as, chaque carte, la première carte du début de chaque tour Elle coûte 0 okay. Ah il joue ça Et il gèle Ah donne moi un recousu Donne-moi un truc, un Alejandro, Alejandro recousu. J'ai des dros infâmes. J'ai des dros qui sont trop bien. Encore faut-il les avoir. C'est nul ça. J'enlève mes armes d'abord. Ah il est là. Mieux vaut tard que jamais, hein! Mieux vaut tard que jamais, hein! Et je peux pas le caler avec Bran, c'est dommage! Mieux vaut tard que jamais! Peut-être c'est trop tard, en vrai, c'est sûrement trop tard! Là, c'est un mage, le gars, on, on le laisse tranquille à 8, à 8 mana, il a pioché son deck! Ça peut quand même carrer ça! Oh, c'est parti! Peut-être que c'est juste un deck contrôle. Hein. Bon, ce serait bien pour nous. Ah il est là. Oh, seigneuresse. Seigneuresse. Bon. Va-t-il gagner au prochain tour Merci et blabla pour le soutien. Soit on fait recousu. Il faut qu'on arrive à choper. Le problème c'est qu'il lui reste un comme ça dans, son, dans sa main. ça. Je pense qu'il faut raser le board mais c'est chaud. Je ferais bien ça. Je pense qu'il ne faut pas aller rendre au non. Tu es l'apprenti I know, I know mais Je pense que je suis mort au prochain tour Mais en même temps J'ai envie de juste de faire ça Ouais J'attaque Arme Et je lui mets un dégât j'ai gagné au prochain tour. Avec Bran recousu, ça fait. Euh Bran euh, Alejandro, ça fait 6. Plus 3, 9. Faut pas qu'il me tue maintenant, mais je suis à 40. Donc c'est dur quand même, juste avec du burst. Après c'est Tice. Hein. Commandante, ok. Ouais c'était trop dangereux recousu, parce qu'en fait je gérais pas son board et je prenais vraiment pas mal de dégâts, hein. il avait des monstres. Hein. Là je reste à 40, je prends pas de risque, je le setup létal. Bon c'est ce qu'il joue, hein. c'est le même deck que nous mais un peu différent évidemment. Chacun a sa sensibilité. Et boum on, va... ouais, on a bien fait de faire cette de dernière game. Hein. Magnifique, hein Magnifique, parce qu'en vrai, c'est pas des match ups qui sont faciles. Et on a vu, hein, les match ups faciles, c'était le premier match contre le prêtre. Et en vrai, on l'a écrasé, quoi. Franchement, prometteur. Franchement, très, très, très, très, très, très prometteur comme paquet. Vraiment pas mal. Ouais, super. C'était un beau setup létal. On a bien contrôlé. On a agressé parce qu'il fallait un peu sortir de... Du côté juste pur contrôle parce que... Mais l'avantage, c'est que vous voyez, c'est... Franchement, la carte que j'ai adorée, là, c'est vraiment le crognome quoi. Les dégâts du Crognom, trop bien.